Je sais pas ce que je vais dire en fait. Ah, tu déconnes. Non, il a pas de. Tu joues au billard non Flipper ah. Je t'aide, je t'aide, je t'aide. On oh, y va, on y va, on est parti On s'arrête plus. bon, ça va le faire là. Hein. On fait demi-tour. Et bon, je crois bon, pas Il passe. a plus. Faut, faut y aller hein. Bah oui, mais tu t'attends pas, pas qu'on te donne le top. Ah bah allez, top. Bonjour François. Vincent. n'importe quoi, <rire> mais pourquoi je dis François C'est bien, c'est pas du direct. Demandé. Classico moderne, il n'y a qu'une bonne, qu'une cuisine, la bonne. On leur fait. Ouais. C'est bien, c'est pas du direct. Qu'est-ce qu'il aurait dit de ça, Paul Bocuse Comme il disait souvent, il aurait dit classico moderne, il n'y a qu'une qu seule cuisine, la fait. bonne. <rire> tu vois, de toute façon, vous coupez. Et vous coupez, vous prenez que le meilleur, hein C'est parti. Ah on ouais va y aller. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Il nous manque des petits légumes, là, quand même, non alors, Ils en... arrivent Ouais, oui, euh, donc, euh, les petits légumes... <rire> <rire> Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette betterave <rire> J'essaye de varier les questions Et alors... Mais ben voilà, je sais plus quoi poser comme question, moi. Ben... je va jamais y arriver, de <rire> trop Alors, juste, et vous pouvez leur, leur souhaiter une bonne année, par exemple Là, c'est tous les téléspectateurs de Télématin. Hein. Et bien, vous souhaite une très bonne année 2019. Joyeux Noël. Joyeux Noël. <rire> Meilleur vœu, une bonne année. Je ne pas qu'au cas où on se jamais. <rire> à tous les téléspectateurs de Télématin, joyeuse année. Et large soif. Ah, ça, c'était M. Paul qui disait ça. Allez, c'est bon, ça te va Très bien. Allez, ça marche Parfait